What's up gens de d'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique moi bien sûr aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de PS parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on commence directement la vidéo sur K Faction, Les meilleurs serveurs PvP faction. Si vous avez envie de rejoindre le lien dans la description, aujourd'hui les amis c'est un PVP basto, mais je sais pas pourquoi, je crois que ces gars-là ils sont même pas dans la faction. Bienvenue chez McDo. En fait, ils ne sont pas dans cette faction. Euh, c'est des pilleurs, donc malheureusement, il faudra présenter la base assez rapidement Parce que comme on peut voir, ils ont déjà commencé à piller ici Donc euh, c'est mal parti les amis, mais bon Donc la première base d'aujourd'hui, c'est la base de la bienvenue chez McDo Donc je sais que j'ai vu euh, un gars, il s'appelait, attendez il est, euh, il est où Il est où, il est où, il est où Kaiser. donc c'est Kaiser et Yurana Je les ai vus euh, dans la base build et tout, donc on va voir Ici on a quoi Leur endroit de spawner, on a quoi en fait, ils sont dans la base, ils ouvrent les portes et tout. Ici, on a une pharma-arbre. Ça, c'est intéressant pour le bois. Euh, franchement, s'ils utilisent vraiment pour... S'ils minent vraiment le bois, c'est vraiment int intéressant. Sinon, ils en ont fait des arbres de la jungle. Il y a très peu de personnes qui font... Euh, qui utilisent des arbres de la jungle. En plus, ils ont mis de la lumière dans le toit des arbres de la jungle. Franchement, stylé. C'est une des bases les plus stylées que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Ensuite, ils ont un champ de cannabis ici. On rentre ici comme ça. Il n'y a pas d'arvesteur. Il euh, n'y a aucun harvester à ce que je vois. Non, il n'y a pas d'harvester dans aucun de leurs champs. Je vais quand même vérifier. Ils ont un champ de virus nether juste à côté ici, les amis. Donc attendez, on va aller voir. Juste, y. juste ici, un champ de virus neder. Donc ça doit être pour faire les potions, les trucs comme ça. J'imagine ça doit être assez intéressant. Euh, ensuite, on peut monter ici. On a quoi Il y a une genre de méga bibliothèque avec des salles des coffres. Ici, il y a un épidote. Donc il ouais, n'y a rien de vraiment important. C'est une genre de grosse bibliothèque. Et ici, ils ont oublié de fermer. Donc, ça l'amène en haut. On peut le voir en haut à la farm à cactus et tout. C'est vraiment une belle base parce que c'est... Euh, tout est... De... Oh, ok, ça, c'est pour les, euh, les virus, en fait. Je crois qu'il laisse tomber l'eau ici. Ça pète toutes les virus. Est-ce que c'est ça? Je crois que c'est ça. Attends, on va essayer. On va essayer. Allez plus vite que ça. Ah non! T'as tout niqué, bravo mec Ensuite tu as un petit pont ici, stylé, et ils ont un truc du nether ici. Euh, je crois qu'avant ici, il y avait des zambics en Volca. Euh, ouais, il y avait des zambics en volca ici dans le coin, mais je crois qu'ils sont fait péter par les gars là. Sinon de ce côté-ci, on a quoi? Une salle vide pour l'instant. On a comme j'ai dit des spawners ici Donc on va aller voir Ils ont quand même pas mal de spawners en Dorman Donc Zéfix C'est ça c'était Zéfix qui habitait ici Witties aussi j'ai vu Il y a plein de gens by Miz Ok ici on a quoi Ouais ici ça a été pas mal endommagé comme on peut voir Mais c'est quand même une ferme qui fonctionne En haut ici on a quoi Une autre petite salle avec des buissons Mais je crois qu'ils sont fait niquer les buissons un peu On va continuer à monter Hop là juste ici Donc on a un champ de cannabis au dessus Et juste au dessus ici on a une mini-farm à cactus Donc quand même pas mal comme première base les amis la base de la bienvenue chez McDo. Donc, euh, bienvenue chez McDo, est-ce que je peux prendre votre commande? <rire> trop drôle. Non, c'est pas drôle. Allez à plus. Ok, c'est pas vraiment une base, la deuxième truc. C'est juste euh, quand même assez incroyable. J'ai jamais vu une faction creuser autant de trucs de merde En gros, regardez-moi ça. Ils ont creusé tout ça. Jusqu'à là-bas. Faut vous dire les amis que je suis en fly quand même. Regardez, je suis quand même en fly. What the fuck. Ils ont creusé tout ça. Je sais pas quel genre de déco qu'ils vont faire ici, mais c'est sûr qu'on va repasser dans leur base ici parce que comme on peut voir, euh, ils ont quand même de la protection et tout. Ils ont quoi Ils ont. Oh what the fuck? Faudrait... Attendez. Je vais mettre en speed 2. Euh, speed 3 peut-être même. On va se mettre un peu en speed. Regardez, en fait, c'est pas beaucoup plus gros que je le croyais. Parce qu'ils ont mis une, une couche de euh, stone brick. Mais ils ont aussi fait une deux. Oh my god, jusqu'ici. Fait que ça va de ici on va aller jusqu'ici, ok, what the fuck, Ils en fait, jusque de ici jusqu'à, on va aller de l'autre côté, jusqu'à ici, ça a tout été creusé à la main, what the fuck, what the fuck, et pourquoi je suis que c'était creusé à la main, parce qu'il y a de la cobblestone comme ça qui bouche les trucs, et je crois pas qu'un admin n'aurait pu... On n'aurait pas pu faire un cut aussi gros. Donc c'est pas possible que ça ait été euh, cut. Sinon la bedrock aussi elle serait pas là. Donc pour toutes les gens qui vont dire oui c'était cut, Non non c'est 100% pas été cut. Sinon la bedrock elle serait pas euh, à cette hauteur là. La bedrock serait pas comme ça. Vraiment intéressant par exemple. Hein, je veux dire ils ont eu... Euh, ils sont bien fait de chier quand même. Hein. Donc là ici c'est terrain libre. Donc en même temps il n'y a pas vraiment de claim de protection. Ça arrive, arrive directement dans leur claim. Il n'y a rien de... Genre tu peux te mettre ici, faire un canon, faire péter ça, passer ici, passer là, passer là, passer là et être ici. C'est quand même assez intéressant. Mais euh, je me demande combien ils ont été de personnes. Donc on va faire slash slash loaded. Il y a euh, Joker. Euh. Yojuka Cimex AR22, je connais aussi. Smitty Polios, Je crois que Polios c'est un youtuber, et c'est lui qui, qui est le, le créateur de ce projet. Donc, on va faire une grosse base comme ça. Je suis pas certain. Oh ils ont des coffres ici, j'avais même pas vu. Oh je vais pas regarder les coffres parce que au cas où vous venez les, les pieds. Mais ils ont des coffres ici aussi sécurisés. Ils ont des buissons aussi, des enclumes. Et on n'a pas été voir en haut, mais il y a des trucs en haut ici, on peut voir, ça commence à monter. Donc, il y a quoi ici C'est quoi qui est marqué Donc, euh, voici les membres. Donc, on peut voir les membres ici. Euh, donc, Juse, on peut voir, vous voyez toutes les pseudos. Ensuite, voici les modérateurs, donc, Polio, et Joker. Et voici les chefs, donc, c'est Siwex et Smithy qui ont commencé le projet. C'est quand même bien décoré. Ici, on a des coffres secrets. Je vais marquer privé. Oh, vraiment beaucoup de stuff privé les amis Sinon ça a l'air d'être vraiment intéressant Qu'est-ce que vous allez faire ici J'ai vraiment hâte de voir l'avancer Parce que regardez juste ici Ils ont fait de la décoration quand même tout le tour Juste pour monter à l'étage suivant oh, pareil, Je suis en chance 3 ça peut peu la merde What the fuck, c'est vraiment genre, ça va vraiment être épique quand ça, ça va de terminer cette base là, ça va être une des plus grosses bases jamais faites, ici on a des spawners, donc 4, 5, 6 spawners à pick zombie, on a un champ de cannabis au dessus, what the fuck les gars, franchement intéressant, est-ce qu'ils ont mis des harvesters, en plus il y a des harvesters dans quasiment tous les trucs, qu est ce que je vois, ouais il y en a quasiment tous les trucs, ici il y a des bugs de chunk qui c'est grand, what the fuck, vraiment c'est une, je dirais la plus grosse forme que j'ai vue. Lorsque ça va être terminé, ça va être vraiment énorme. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire ici au-dessus. Mais euh, what the fuck, les amis. C'est vraiment énorme, ça. La troisième base, les amis, c'est la faction de la Just for Troll. Et la Just for Troll, c'est Ninja, Xiloki Loki, Cameroun. Donc, euh, on commence ici. Il y a un biome euh, du Nether. Donc, c'est cool parce qu'il faut savoir que le Nether, il n'est pas activé. Donc, pour avoir le quartz le sous scène, la Nether Break et tout ça, ils ont dû l'acheter euh, au Slash Shop ou avoir le kit... Euh, avoir le kit, euh, comment ça s'appelle, le kit construction, ou build, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, voilà, quoi. Donc, c'est qui section-là plutôt intéressant, ici, ils ont genre des, en fait une genre de prison, donc c'est genre des prisons bizarres, genre, ouais, c'est des prisons, en fait. What the fuck, ils ont fait des prisons. Yo, what, c'est quand même bien fait, en vrai, hein. Genre, ça me rappelle old school Minecraft, ensuite, ils ont fait un biome, genre, de sable, ensuite, ils ont fait un biome... Non, ils ont pas fait un bien, <rire> ils ont pas fait un... Ben, ils ont fait un truc, mais je sais pas c'est quoi. C'est vraiment bizarre. Ensuite, c'est comme... Ah, oh, ok, c'est pour récupérer les... Ok, ça c'est pour récupérer les... Um... Ok, ok, ok. Je comprends, c'est un truc pour récupérer les virux du Nether. Ensuite, ici, ils ont des buissons en volcanite, des buissons en XP. Quatre buissons en quand même. Et ils sont quand même à 6h, 6h, 6h. Ils vont pousser dans 6h. Oh, ils ont fait ma tête, what the fuck? Il a ma tête. Regardez, c'est ma tête. What? Stylé, ici, il y a quoi? Euh, ici il y a un champ de cannabis donc avec encore des harvesteurs upgraders en plus en épidote stylé stylé c'est ce que ça monte oui un autre un autre ils ont tous des upgraders en épidote quasiment what ouais, eux ils doivent se mettre bien de fou les amis vraiment stylé comme euh, comme petite farme, en fait je pensais pas que la base était aussi grosse en fait je l'avais pas euh, je l'avais pas bien, euh, bien bien bien visualis visualisé on a un buisson épidote ici qui a bientôt fini de pousser dans une heure on a quoi ici euh, Un petit truc de rail. Je sais pas, un circuit peut-être Un genre de manège peut-être Non, je sais pas. Chelou. Ici, ils ont la tête de, euh, de Troller Man. Donc, je crois que c'est la tête de Nem. Je suis pas sûr à 100%. Ici, ils ont de, de la décoration de Common aquariums. Ici, ils ont des salles. Oh Avec des coffres en épidote en, en volcanite en plus. Tabarnak, ça n'y respecte pas que ici, les amis. Ils sont euh, plutôt euh, débrouillards. Ici, des alambics en volcanite. Et ici, c'est quoi C'est un Hooper, ça Pourquoi il y a un Hooper là Chelou, chelou. Tape d'enchant, On va descendre. Hop, oh, on va pas descendre par là. On va descendre par où nous étions juste avant mes chères copines. Donc voilà, juste ici. Et ici on a quoi On a des tournesols déjà. Vraiment bizarre. Euh, ici c'est des endroits pour les enclumes. Ils ont un che euh, Ils ont un animal de compagnie. Un chevaux. Ou un cheval. Je sais pas comment on dit. Ils ont fait un igloo ici, what the fuck, ils ont fait une base avec 4 biomes, what the fuck, Ensuite, on, on revient ici au début, où qu'il y avait un biome genre euh, marécage avec des fleurs bleues et tout, what the fuck, vraiment intéressant comme base les amis, vraiment, oh shit, j'ai cassé quelque chose je crois, non ok, vraiment intéressant les, les bases d'aujourd'hui, il y a quelque chose au milieu ici, j'aimerais bien les voir c'est quoi, euh, c'est une base CQ avec des coffres, donc je sais pas comment ils font pour venir ici, peut-être à cause de ici. Ouais, ils viennent ici dans le fond et là, ils peuvent ouvrir leur coffre et euh, hacker les trucs, ok. Attention, vous savez que les coffres comme ça, ils peuvent pas se faire hacker, mais les coffres en épidote et tout ils peuvent se faire hacker. Donc c'est pour ça ici qu'il y a un tech trash. Attends, j'ai vu un tech trash ici. Donc un tech trash, vous pouvez mettre ça dans votre coffre et ça, votre coffre va être inhacable. Donc on peut voir, ils sont quand même vachement riches. Je ne vais pas tout ouvrir les coffres. J'en ai ouvert déjà quelques-uns. Mais vraiment, ils sont vachement riches. On peut voir qu'en plus, il y a des courants d'eau. Comme là, je touche à rien, je touche à rien, il y a des courants d'eau. Donc ça veut dire que les creepers, ils auront de la difficulté à rester stable à l'intérieur. Plutôt intéressant, mais en même temps, plutôt facile à péter parce qu'on peut péter des barrières ici. Si la personne arrive à être ici, pétage de barrière et tout. C'est quand même pillable assez facilement. Intéressant les amis pour euh, ceci. Donc vraiment intéressant les trois bases aujourd'hui. C'était des bases vraiment stylax. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous avoir présenté les trois bases aujourd'hui. Si vous voulez que votre base soit présentée, les amis, vous avez juste à laisser un commentaire avec le nom de votre home et votre pseudo. Aujourd'hui, on n'a pas laissé de récompense aux trois factions. Mais dans la prochaine, ou d'opter dans les prochaines, on va laisser des récompenses, des clés, des petits trucs cachés. Et les joueurs devront les découvrir seulement s'ils regardent la vidéo. J'ai voulu le faire au début, mais vu que la première faction s'est faite étant en train de se faire pied, je me suis dit. Si je le fais et que les, les gens ils sont pires Avant de trouver la récompense c'est un peu de la merde Donc c'est pour ça que je vais directement mettre les récompenses Je crois au chef euh, des factions euh, Donc euh, voilà Je vais mettre directement au chef des factions dans les prochains épisodes Sur ce les amis n'oubliez pas de laisser un pouce bleu On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo C'était Icons et je vous dis à bientôt Ciao ciao